C'est à cette époque que fait irruption sur la scène révolutionnaire européenne celui qu'on a surnommé « le démon de la révolte » et qui va profondément bouleverser les esprits de son temps, Michel Bakounine. Ex-barricadier de 1848, condamné à mort puis gracié trois fois, emmuré pendant huit ans, il parvient à s'enfuir en 1861 de son exil sibérien. Loin d'être abattu par ses longues détentions, il se lance à corps perdu dans le combat révolutionnaire. Après un essai infructueux de débarquement en Pologne afin d'y secourir les insurgés locaux, il passe par Londres en 1864. Il y rencontre Marx à la demande de celui-ci, lequel lui propose d'adhérer à l'internationale naissante. Bakounine n'adhère pas tout de suite à l'international car il se préoccupe de perspectives d'action plus immédiates et il croit davantage à la forme d'organisation secrète, fort répandue depuis des décennies. Il se rend donc en Italie, jugé propice à ses projets et se consacre entièrement à l'organisation de réseaux nationaux et internationaux. Le premier programme, en 1864, dit « De Florence », est celui de la Fraternité Internationale Révolutionnaire, ou Alliance. Selon son biographe H.E. Kaminski, cet écrit de Bakounine constitue pour l'anarchisme le pendant du manifeste communiste de Marx. En effet, reprenant et radicalisant les analyses et positions de Proudhon, Bakounine édicte les principes de base de l'anarchisme révolutionnaire. Bakounine affirme que le premier devoir du révolutionnaire est d'être athée et de revendiquer pour la terre et pour l'homme tout ce que les religions ont transporté dans le ciel et attribué à leur dieu. Par suite, la morale, débarrassée de toute théologie et de toute métaphysique divine, n'a d'autre source que la conscience collective des hommes. Il faut que les révolutionnaires soient fédéralistes, comme nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son pays. Il doit comprendre que l'avènement de la liberté est incompatible avec l'existence des États. Il doit vouloir, par conséquent, la destruction de tous les États et en même temps celle de toutes les institutions religieuses, politiques et sociales, telles qu'Église officielle, armée permanente, pouvoir centralisé, bureaucratie, gouvernement, parlement unitaire, université et banque de l'État aussi bien que monopole aristocratique et bourgeois, afin que sur les ruines de tout cela puisse s'élever enfin la société humaine libre, et qui s'organisera désormais non plus comme aujourd'hui de haut en bas et du centre à la circonférence, par voie d'unité et de concentration forcée, mais en partant de l'individu libre, de l'association libre et de la commune autonome, de bas en haut, et de la circonférence au centre par voie de fédération libre. Il faut donc que le candidat à l'athésion de l'Alliance réduise le soi-disant principe de la nationalité, principe ambigu, plein d'hypocrisie et de pièges, principe d'état historique, bonne seulement pour la monarchie et pour l'oligarchie, aujourd'hui également bonne pour la grande bourgeoisie, parce qu'elle leur serve à tromper les peuples et à les ameuter les uns contre les autres pour mieux les asservir, au profit du principe bien plus grand, bien plus simple et le seul légitime de la liberté. Chacun, individu ou corps collectif, étant ou devant être libre, a le droit d'être lui-même, et personne n'a celui de lui imposer son costume, ses coutumes, sa langue, ses opinions et ses lois, chacun doit être absolument libre chez soi. Relevons encore la rupture d'avec la vision patriarcale et familiale de Proudhon. La femme et l'enfant sont perçus comme des individualités en tout point égales à l'homme. La femme, différente de l'homme mais non à lui inférieure, elle doit être déclarée dans tous les droits politiques et sociaux sont égales. L'éducation et l'instruction de tous les enfants devront se faire également pour tous aux frais de la société, sans que celle-ci, tout en les protégeant, soit contre la stupidité, soit contre la négligence, soit contre la mauvaise volonté des parents, ait besoin de les en séparer les enfants n'appartenant ni à la société ni à leurs parents, mais à leur future liberté. À propos justement de liberté, notons un passage où Bakounine la définit de très belle manière. « Il n'est point vrai que la liberté d'un homme soit limitée par celle de tous les autres. L'homme n'est vraiment libre que parmi d'autres hommes également libres. L'esclavage d'un seul homme sur la terre est une négation de la liberté de tous la liberté de chacun n'est donc réalisable que dans l'égalité de tous. La réalisation de la liberté dans l'égalité du droit et du fait est la justice. En ce qui concerne la réalisation de la Révolution sociale, on pourrait penser que la Commune de Paris en 1871 s'est inspirée du plan établi par Bakounine. En même temps qu'elle se localisera partout, la Révolution prendra nécessairement un caractère fédéraliste. Aussitôt après avoir renversé le gouvernement établi, les communes devront se réorganiser révolutionnairement. Se donner des chefs, une administration et des tribunaux révolutionnaires, bâtis sur le suffrage universel et sur la responsabilité réelle de tous les fonctionnaires devant le peuple. Pour défendre la révolution, leurs volontaires formeront en même temps une milice communale. Cependant, aucune commune ne restera isolée, sinon elle périra, et elle aura donc pour nécessité de propager la révolution au dehors, de soulever toutes les communes voisines à mesure qu'elles se soulèveront, de se fédéraliser avec elles pour la défense commune. Les délégués ou députés envoyés par chaque commune à un point de réunion convenu seront investis de mandats impératifs, responsables et révocables des propagateurs révolutionnaires, et non des commissaires révolutionnaires officiels avec des écharpes quelconques, seront envoyés dans la province, et dans toutes les communes et associations insurgées. Soulignons que presque toutes ces positions et tous les principes définis ne sont pas des inventions personnelles de Bakounil, pour la plupart ils cheminaient souterrainement depuis les années 1830, par contre, leur expression et la synthèse opérée sont tout à fait nouvelles, et ce n'est nullement le fait du hasard. Bakounine avait beaucoup lu les écrits saint-simoniens, fouriéristes et proudoniens. En outre, il avait été instruit par son expérience personnelle de 48 arts européens. C'est donc inspiré par la maturation théorique et les fruits de l'expérimentation sociale qu'il a rédigé ce programme. Il convient de donner une explication sur la forme d'organisation secrète préconisée. Vu les circonstances de l'époque, c'est la seule possibilité pratique pour ceux qui veulent changer le monde. De plus, Bakounine a été influencé par un bref et décevant passage à la franc-maçonnerie, et surtout par les habitudes conspiratrices des Italiens ex-maziniens qui l'ont rejoint. Sur le fond, il ne croit qu'en l'action de masse et conserve là-dessus ses convictions juin 48 tardes, cependant il estime indispensable l'existence d'une organisation secrète qui servirait en quelque sorte d'état-major à la révolution un état-major anonyme et secret, qui se garderait bien de se substituer au peuple dans sa lutte émancipatrice. Là, il se distingue nettement de la société secrète de type blanquiste, bien autrement réglementée et organisée d'une manière tout à fait despotique, digne de l'esprit impérieux de Louis Blanqui. Je veux que l'ordre, le calme dans les affaires, soit le résultat non d'une unique volonté, mais de la volonté collective bien organisée de beaucoup d'associés répandus dans chaque pays et dans tous les pays. C'est mettre l'action occulte, mais puissante, de tous les intéressés à la place de la direction d'un seul centre. Mais pour que cette décentralisation devienne possible, il faut une réelle organisation. Il n'y a pas d'organisation sans une certaine réglementation, qui n'est à la fin que le produit d'une entente ou d'un contrat mutuel, les fins dernières de la fraternité bakounienne sont ouvertement proclamées, le secret ne règne que sur les moyens, alors que chez les blanquistes tout est secret, une conception directement héritée des Jacobins et de Babeuf. Il ne faut pas s'étonner si les Jacobins et les Blanquistes sont devenus socialistes, plutôt par nécessité que par conviction, et pour qui le socialisme est un moyen, non le but de la révolution puisqu'ils veulent la dictature, c'est-à-dire la centralisation de l'État, et que l'État les amènera par une nécessité logique et inévitable à la reconstitution de la propriété. Nous sommes les ennemis naturels de ces révolutionnaires, futurs dictateurs, réglementateurs et tuteurs de la révolution qui, avant même que les États monarchiques, aristocratiques et bourgeois actuels soient détruits, rêvent déjà la création d'États révolutionnaires nouveaux, tout aussi centralisateurs et plus despotiques que les États qui existent aujourd'hui qui ont une si grande habitude de l'ordre créé par une autorité quelconque d'en haut et une si grande horreur de ce qui leur paraît les désordres et qui n'est autre chose que la franche et naturelle expression de la vie populaire, qu'avant même qu'un bon et salutaire désordre se soit produit par la révolution, on rêve déjà la fin et le musellement par l'action d'une autorité quelconque qui n'aura de révolution que le nom mais qui en effet ne sera rien qu'une nouvelle réaction puisqu'elle sera en effet une condamnation nouvelle des masses populaires, gouvernées par des décrets à l'obéissance, à l'immobilité, à la mort, c'est-à-dire à, à l'esclavage et à l'exploitation par une nouvelle aristocratie quasi-révolutionnaire.